Je filme le métier de vendeur animalier. Je filme le métier de vendeur animalier. Voici deux vendeurs animaliers qui partent au travail. J'ai la flemme, sérieux. Encore une journée à nettoyer, balayer. Ah, encore une bonne journée que je vais passer à l'animalerie. Moi, perso, j'adore mon taf. Première chose à faire, nourrir les animaux. On doit nettoyer les cages aussi. Des... Et oublie oui. pas les aquariums bah... Ensuite, on doit changer les litières. Un jour les rongeurs et l'autre jour c'est les oiseaux. Allez tiens, va nettoyer les poules Moi ce que je déteste, c'est les poules. La fiente de poule, ça pue, ça colle, c'est gluant. ça me dégoûte. Après, on tombe sur les premiers clients. C'est le matin, ils sont pas très réveillés. Ouais... Notre mission est aussi d'informer les gens sur les maladies que peuvent avoir les animaux. Il faut faire attention, parce qu'avec les chiens, il y a beaucoup de maladies. Ah bon Je te jure. Oh purée, vie de ma mère. Mais non. C'est sérieux, ils peuvent mourir. Vraiment, regarde. Ah ouais, quand même, c'est fou. S'il y a un truc qui motive, c'est les yeux émerveillés des enfants quand tu le vois les animaux. Bon, tu veux lequel pour Noël Le plus dur dans ce métier, c'est... Je oh, t'en fais un petit filou, va. Oui c'est vraiment bon, celui-là que je veux C'est de pas s'attacher aux animaux. Je vous le mets dans la boîte et je vous le ramène en caisse. C'est déchirant pour le cœur. 14h, l'heure de la livraison. le C'est pas compliqué, mais c'est technique. Tu tires trois fois, comme ça, 45 degrés et tu tires. La mise en rayon, faut que ce soit carré. Mais le challenge, il faut aller le plus vite possible. Je fais toujours la même chose, mais au moins le temps il passe vite. Le ménage, c'est un peu chiant. Ouais, c'est un peu chiant, bah, après, il faut... faut. le faire pour la bonne image du magasin et après, c'est pour les clients qu'on fait. Ouais, pour les animaux aussi. C'est vrai. Et le, le reste de la journée, on voit toutes sortes de clients. Je sais que j'ai bien fait mon taf quand la famille est contente et que l'animal sera heureux. Oui. Il y a des clients, franchement, pour rester poli, hein. ils sont pas sympas. Des fois, j'ai envie de les frapper, mais s'ils veulent quelque chose ou un animal, je suis obligé de le vendre. Ça suffit un bocal, c'est pour le poisson rouge. Euh. Tu fais quoi, là Bah, à ton avis, je les nourris. Et comment tu me parles, là c'est inadmissible, mon lapin est mort, vous m'avez dit de lui prendre un bain, et il est mort deux heures après. Je vous ai juste dit de le mouiller, pas de le faire prendre un bain. Bref, le métier de vendeur en animalerie, c'est métro ou le de dos. Ouais, mais pas que. Et voilà, une journée de finie. Demain, rebelote. Demain, je retourne voir mes petits chouchous, et j'espère tous leur trouver une bonne famille, où ils seront bien. Peut-être que demain, mon métier sera remplacé juste par des commandes en ligne, des robots qui me remplaceraient. non, bon, on mange quoi Le lapin. Hé hey les gars, y'a a plus personne. Trop bien. Euh, je me sens que de ne pas là. Bon allez, on joue à Angry Birds. Le dernier arrivé, c'est celui qu'on lance. Non, non, pas trop.